Bye. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette édition en ligne du Festival Effraction, le festival qui explore les liens entre littérature et réel. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour réfléchir aux liens entre bande dessinée et réel, à la façon dont la bande dessinée s'empare du réel, à la façon dont elle donne à le voir, dont elle donne à le vivre. À mes côtés, et j'en suis ravie, la romancière et scénariste de bande dessinée Leila Slimani et Pierre Coutel, responsable du pôle Essai, Savoir et Images de la librairie MOLA à Bordeaux, partenaire de cette rencontre. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Et à distance avec nous, l'auteur de bande dessinée Dan David van der Melen. Bonjour David. Bonjour. Pierre, vous êtes l'un des membres du jury du Prix du Livre du Réel organisé par la librairie MOLA. C'est un prix qui a vu le jour en 2016. Vous l'observez, le, le récit documentaire, le, le reportage en bande dessinée, cela occupe de, de plus en plus de, de place dans le champ de, de la non-fiction, à tel point que, que le prix va, va changer un petit peu cette année, puisque j'étais exploré un petit peu les archives de ce prix, et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il n'y a jamais eu une seule bande dessinée récompensée, ça va enfin changer. Voilà, que que fait-il là euh, Donc effectivement, le, le prix a été fondé en, en 2016 à l'initiative du journal Sud-Ouest et de la librairie MOLA, euh, avec comme idée initiale de, de, de mettre en avant cette littérature qui existait, qui n'était pas forcément identifiée comme telle. Et l'idée était de dire que le, le champ du roman, qui est très très présent en France, ne recouvre pas l'ensemble du champ de la littérature. Et qu'il existe d'autres manières de faire la littérature que le roman ou la fiction, et qu'il existe toute une forme d'écriture qui existe d'abord depuis très longtemps, mais qui se développe depuis pas mal d'années au travers d'un certain nombre de maisons d'édition type Soussol ou, ou Marquiali. Et là, le, le prix va fêter cette année sa cinquième édition. Et donc, effectivement, il va connaître un certain nombre de changements. On a un nouveau président de jury qui sera désormais Eric Fautorino. Et, euh, et effectivement, nous avons souhaité intégrer une nouvelle catégorie, qui est la catégorie de la bande dessinée documentaire. Alors, on l'appelle comme ça, comme on, la bande dessinée du réel. Et c'est le même constat que nous avions fait avec les livres qui est que c'est quelque chose qui éditorialement existe de plus en plus et qui correspond à la fois à une offre et une demande, c'est-à-dire qu'on a aussi de plus en plus de lecteurs qui considèrent la bande dessinée comme un support, alors aussi bien comme un support de savoir, et ça je pense qu'on le verra effectivement avec David van der Meulen, mais effectivement comme un support documentaire, c'est-à-dire apprendre des choses avec un autre support, on va dire que le support écrit classique. Néanmoins. Et on y tient beaucoup, de même que le prix est un prix littéraire, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui est un enjeu du mode d'écriture. Il me semble qu'il y a un enjeu fondamental dans la bande dessinée documentaire, c'est qu'elle doit, doit apprendre à plein le médium de la bande dessinée. C'est-à-dire que la bande dessinée ne doit pas être une sorte de marche-pied, c'est plus facile parce qu'il y a des petits mickeys, d'apprendre des choses. C'est très important de faire en sorte que le médium de la bande apporte dessinée vraiment quelque chose. apporte réellement quelque chose, qu'il soit un traitement par la bande dessinée d'un sujet. Et ça, c'est ce qui nous fait... Penser qu'effectivement il était important maintenant de donner cette visibilité-là avec le prix. Et on va bien sûr évoquer ce qui vous plaît, vous, dans cette, dans cette forme de narration, dans cette, dans cette bande dessinée. Leïla Slimani, vous avez publié en fin d'année dernière « Aux arènes à mains nues avec le dessinateur Clément Aubrey. On va bien évidemment en parler dans quelques instants, mais ce n'est pas votre première incursion dans le monde de la bande dessinée, puisqu'en 2017, Aux Arènes aussi, vous avez publié Paroles d'honneur avec Laetitia Corrine, une bande dessinée dans laquelle vous partagez des témoignages recueillis au Maroc. Il y a question de, de conditions féminines, de conditions sexuelles, féminines. Pourquoi la bande dessinée pour ces témoignages-là Comment est-ce que cette aventure a, a débuté et en fait, en 2017, j'avais publié aux Arènes un, un essai qui s'appelle "Sex et mensonges la, la vie sexuelle au Maroc". Qui était un essai à la fois militant, puisque euh, je défendais l'abrogation de toutes les, les lois qui interdisent les relations sexuelles hors mariage, qui pénalisent l'homosexualité ou, ou l'avortement, mais qui était aussi un livre de témoignages dans lequel j'interrogeais un certain nombre de, de femmes marocaines sur leur vie, et su, en particulier sur leur vie euh, intime. Et euh, au moment de l'apparition du, du livre, bon, le livre a eu beaucoup de, de succès au Maroc, mais même si pour beaucoup de Marocains, ça n'est pas très facile de lire un essai en français. Donc, c'était pas forcément un objet qui était très, très accessible. Donc, j'avais envie de le rendre le plus accessible possible, en particulier pour les, les jeunes. Et puis, j'avais envie aussi de, de contextualiser le livre, de contextualiser ses témoignages, de les montrer dans un lieu, dans un espace, parce que j'avais le sentiment que le simple fait de voir à quoi ça ressemble Casablanca, déjà, ça vous dit beaucoup de choses. C'est-à-dire ce mélange entre des grands immeubles très modernes et, et juste à quelques à quelques mètres une médina très très populeuse où vous avez vous allez avoir beaucoup de femmes voilées beaucoup de d'hommes avec des longues barbes et juste à côté une fille en mini jupe en train de boire un café dans un sur une terrasse Ça dit aussi beaucoup de choses donc je me disais voilà qu'il fallait d'une certaine façon utiliser la force de l'image pour montrer la complexité de, de la situation au maroc et je voulais pas que les gens voilà est un imaginaire trop manichéen ou trop carte postale donc c'était pour moi la bonne manière de de faire. Et les femmes que vous avez euh, interrogées, qui ont, euh, qui ont témoigné, vous l'avez dit, il y a eu un, un essai, vous avez repris certains de, de, des témoignages que vous aviez recueillis par le passé, vous en avez fait d'autres parce que ça interroge, on en discutait un petit peu avec, euh, avant cette rencontre avec Pierre sur, euh, sur le rapport qu'il y a à l'image, à la bande dessinée pour les personnes qui acceptent de témoigner. Il y a quelque chose qui est parfois plus évident euh, de se dire on va apparaître dans une bande dessinée parce qu'il y a quelque chose de, de doux dans, dans, dans l'imaginaire qui, qui ressort de, de ce médium et qui fait que, j'allais dire, on se méfie moins, c'est si on voit le, le côté négatif. Mais mais qui fait qu'on qu a peut-être une facilité, en tout cas, à se livrer par rapport en tout cas, à d'autres médias de l'image. Par exemple, j'imagine un, un documentaire. Est-ce que euh, ces femmes-là, avec qui vous avez échangé, vous avez pu leur, leur dire qu'elles allaient apparaître dans une bande dessinée Et Comment est-ce qu'elles on, est qu ont réagi par rapport à ça vous savez, les cultures maghrébines et de manière générale arabo-musulmanes ont un rapport avec l'image qui est très complexe parce que la, la religion musulmane d'abord interdit la, la figuration, enfin de, de, de figurer le, le prophète ou les, les personnes sacrées. De manière générale, il y a une certaine méfiance vis-à-vis -vis de, de l'image qui est considérée comme euh, violente. Euh, les gens, par exemple, souvent, surtout autrefois, maintenant ça a changé, mais n'aimaient pas être photographiés. Il y avait des croyances avec cette idée que celui qui est pris en, en photo on lui vole quelque chose, par exemple, jusqu'à euh, jusqu'à aux années 70 à peu près, euh, les femmes n'avaient pas de photographie sur leur état civil. Elles étaient simplement décrites parce que les, les hommes ne voulaient pas que les femmes se, se fassent photographier. C'était quelque chose qui était considéré comme très impudique. Ça ne, ça ne se faisait pas donc. C'est vraiment quelque chose de récent dans, dans nos sociétés cette idée de, de, mettre, de mettre en image. Souvent d'ailleurs le c'est par le cinéma ou par la photographie que qu'arrivent des scandales qui n'arrivent pas par la littérature parce que les mots sont considérés comme plus secrets, plus intimes, moins attentatoires à, à la pudeur. Donc la bande dessinée, c'est un peu entre les deux parce qu'il n'y a pas cette idée de, euh, de, de, de coller au réel. Donc, ces femmes, je leur ai dit, il y aura une bande dessinée, mais on va vous inventer un, un visage, on va vous inventer un corps. Donc, on a repris des petits éléments, parfois, juste les cheveux, parfois une façon de s'habiller, une façon de, de se tenir. Donc, on a été fidèles, d'une certaine façon, à, à l'esprit, mais euh, en même temps, on s'est permis, euh, permis de les inventer, sauf certaines qui ont accepté, comme par exemple la théologienne Asma Mrabet, qui a accepté d'être dessinée telle, telle qu'elle est et c'est ce qu'on a essayé c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est vrai que le, le recueil de ces témoignages, et vous disiez de, de, de mettre dans un contexte, de montrer tout ce qui se, se passe autour, c'est vraiment aussi quelque chose que, que permet la bande dessinée. Euh, je pense à une bande dessinée qui a été primée il y a peu par le prix euh, France Info de la bande dessinée, reportage et documentaire, l'Odyssée d'Akim de Fabien Toulmé, où c'est justement euh, le, le périple, enfin l'histoire d'un jeune Syrien, comment est-ce qu'il a, il a vécu plein de, de, de, de périls, oui, pour traverser euh, les pays et pour arriver jusqu'en France. Il a mis trois ans avec un enfant en bas âge. Et ça, de pouvoir mettre ça en scène, ce sont des choses où forcément ces images n'existent pas, donc on reconstitue. Et c'est vrai que quel meilleur moyen que, que par le dessin, que par la bande dessinée pour, pour raconter ça, pour montrer ça oui, d'autant plus que vous n'avez pas les contraintes, par exemple, que vous pouvez avoir au cinéma. C'est-à-dire où tout ça, il va falloir trouver comment on va financer, comment on va le produire. Va... Euh, en fait, ça a la liberté de la littérature avec la force de l'image. Euh, la liberté de la littérature, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 150 figurants, vous pouvez vous transporter dans le passé, dans le futur, vous pouvez inventer des, des lieux, etc. Je, je pense que le dessinateur vous maudit un tout petit peu si vous lui dites que dans la case, il y a 300 figurants. Oui, et bien ça sûr, après, ça, ça, vous... ça, euh, et, Mais ça, après, on le vit au quotidien. Enfin, moi, avec Clément, plein de fois, je disais, mais moi, je veux ça et tout. Ils me disent non, mais ça, c'est pas possible. Donc, bien sûr, il y a des choses qui sont pas, qui sont pas faisables. Mais en principe. tout cas, par rapport au, au cinéma qui est vu comme l'apanage, justement, ou, ou le, le, le sommet en termes en terme d'image, en fait, finalement, la bande dessinée permet beaucoup plus de, de choses. Et c'est vrai que moi, romancière, je me sens assez proche de, de, de, du dessinateur dans cette façon, dans cette liberté qu'on a de pouvoir reproduire une, une, une réalité extrêmement diverse qui, malheureusement, a l'image que ce soit dans la photographie ou dans le cinéma, n'est pas forcément facile à, à, à saisir ou à, à, à créer on parlait juste avant de, de, de la capacité que pouvait avoir la bande dessinée de toucher d'autres lecteurs, d'autres publics, notamment des, des lecteurs plus, plus jeunes. David, je le disais, vous êtes auteur de, de bande dessinée. On va parler de, de vos albums et notamment du dernier en date. Sapiens aux éditions Albin Michel, mais vous avez été aussi directeur de la collection La petite BD des savoirs aux éditions du Lombard. Elle a été lancée en, en 2016 comme le prix du livre du réel de, de la librairie Mola. Il y avait aussi dans la création de, de cette collection l'idée de, de rendre rendre accessible des savoirs de la même façon que Leïla disait que ça permettait de le publier en bande dessinée, peut-être d'avoir de, d'autres lecteurs, de toucher des lecteurs plus jeunes. C'était aussi cette, cette motivation de se dire euh, voilà, ce sont des choses qui peuvent paraître compliquées pour certaines personnes, que de se lancer dans la lecture d'un essai, c'est pas toujours évident, mais que par la bande dessinée, on allait pouvoir justement communiquer et rendre ce savoir accessible. Oui, très certainement. Il euh, y avait l'idée de faire collection aussi, surtout pour moi. Euh, C'était cette idée, euh, quand j'étais enfant, moi, je collectionnais les, les livres, de, les, les collections, les, les petits marabouts flash quand j'étais enfant, et puis après ça a été les, les que sais-je, les, les, les microcosmes au seuil, toutes ces collections, euh, petits formats, euh, qui, euh, qui embrassaient des savoirs euh, et qui étaient un peu encyclopédiques comme ça. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais, euh, mais cette idée de collection, ben… Euh, il n'y en a plus beaucoup en bande dessinée pour le moment et, euh, et bien pourquoi pas en faire une euh, ben oui rappeler ces, ces collections que que moi j'ai aimées. et donc euh, il y avait euh, il y avait cette idée là euh, plus peut-être encore que de se dire euh, il faut euh, il faut éduquer la jeunesse quoi c'était pas euh, euh, c'était pas vraiment ça euh, mon, mon, mon but c'était euh, celle du plaisir avant tout je pense que c'est euh, et je le vois avec aussi les, les, les auteurs euh, qui, euh, qui ont participé à la petite bibliothèque des savoirs on a fait 29 titres euh, et euh, donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'auteurs et, euh, et ils ont eu un, un, un plaisir énorme à à, à, un petit peu sortir de leur fiction en fait et de et, de, et en fait d'apprendre bah, eux-mêmes en travaillant. En fait, il y, y a ça aussi. Il y a, y a, un, y a un, un, un vrai plaisir personnel de se de ben bah, bah, d'apprendre et de et, et soi-même et, et, et, de, et de réaliser euh, une, une bande dessinée. Ça, c'est pour les, Là, les pour dessinateurs et le dessinatrices. Oui, mais les spécialistes voilà, aussi, c'était un vrai plaisir. Je crois que vous n'avez pas eu de mal du tout à convaincre les, les spécialistes des différents domaines de, de se lancer dans cette aventure. Eux aussi ils ont pris du plaisir. Oui, on a eu. Euh, alors ça, ça c'est une des choses qui m'a le plus étonné. C'était, euh, je pensais qu'on allait vraiment euh, euh, galérer pour trouver des, des auteurs. Et en fait, on a été submergé de demandes. J'ai eu plus de 200 demandes sur cinq ans euh, et, euh, et ça a été, et chaque fois... Euh, les, les gens qu'on allait voir me, me disaient avant même que j'ai fini ma, ma présentation de mon projet. Donc, il euh, y, y avait un vrai, euh, une vraie envie. Je pense que, bon, alors évidemment, j'allais chercher des, des spécialistes qui déjà avaient euh, des affinités avec la vulgarisation, euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été très surprenant. Je pense qu aussi euh, que, que, que les euh, tous ces spécialistes ont vu aussi euh, euh, une, une façon d'agrandir de, de, de, et de, de développer leur public et leur lectorat, en fait, de toucher un autre lectorat. Pas spécialement plus jeune, peut-être un lectorat plus, euh, moins, euh, moins amené à lire des sciences humaines, en fait. Euh, des choses comme ça. Et sur des sujets aussi différents que, que le tatouage, les requins, l'intelligence artificielle, le féminisme, le burn-out, je cite les premiers qui, qui me viennent en tête, mais c'est vrai que ce qui était formidable aussi avec cette collection, ce qui est formidable avec cette collection, c'est tous les sujets qui, qui sont traités et de, de, de voir qu'on peut tous les, les aborder, c'est un sujet sur lequel on, on va revenir, sur euh, que peut la bande dessinée et est-ce qu'on peut aborder euh, tous les sujets mais avant cela, euh, j'aimerais, on parlait tout à l'heure avec Pierre de, de l'évolution du, du secteur, de l'apparition de ces bandes dessinées documentaire et, et de reportage. Euh, David, en tant qu'auteur, votre première bande dessinée, vous me corrigez si je me trompe, c'était en 99 et elle s'appelait La littérature pour tous. Euh, c'était déjà de la bande dessinée de, de savoir. Vous avez ensuite rédigé l'éditorial du Monde diplomatique en bande dessinée. Puis avec, avec votre complice Daniel Cazenave, vous avez rejoint l'aventure de, de la revue dessinée. Vous l'avez vu, cette évolution au fil des années, vraiment cet intérêt pour la bande dessinée documentaire, la bande dessinée de reportage. Et c'est vrai qu'au tout début, quand, quand la revue dessinée a commencé à exister, il y en avait un peu mais pas, pas énormément, alors qu'aujourd'hui, on voit énormément d'albums qui, qui sortent, qui sont publiés, qui sont de, de la bande dessinée documentaire. Bien sûr, euh, je l'ai vu, euh, je l'ai suivi, j'ai toujours euh, aimé ça, je, je dirais, depuis, euh, depuis l'enfance, je veux dire, parce que déjà, dans les journaux, dans les, dans les hebdomadaires Tintin, il y avait déjà des pages didactiques, donc ça a toujours, euh, ça a toujours existé, en fait. Mais, euh, et c'est vrai que euh, on va dire que dans les années 2000, ça a commencé vraiment à, à, se, à se développer, parfois même à se développer euh, souvent euh, un peu trop tôt. Par exemple, il y a l'aventure la, de la revue La Lunette, qui euh, était, euh, il me semble, dans la région de Bordeaux, je crois, et qui, et qui déjà avait des auteurs comme euh, Fabrice Naud, Davodo, euh, des, des, des grands auteurs qui ont, qui ont fait de la, la non-fiction. Et, euh, et bien le, le, cette revue a eu six ou sept numéros, pas plus, et, euh, et ça n'a pas, euh, pas fonctionné malgré les grands noms qui y étaient. C'était déjà une espèce de, de, de, de forme hybride qui euh, faisait de la bande dessinée, du, du texte de reportage et du reportage photographique. Donc, ça préfigurait déjà un petit peu… Euh, les revues 21 et 6 mois, qu'on allait connaître euh, presque 7-8 ans plus tard. Et en fait, ils étaient, ils étaient arrivés trop tôt. Voilà. Et donc, euh, ça, c'est un, un, un élément comme ça qui, euh, qui fait qu'il y, y a toujours... Euh, il, faut, il faut faire attention aussi de ne, de, de ne pas être là trop tôt. Il faut qu'il faut qu y ait une, une, une demande générale. C'est euh, pour ça, peut-être qu'il euh, y a eu, on va dire, une explosion en 2016, où là, euh, effectivement, euh, casterman Gléna, enfin euh, depuis, euh, euh, le lombard plein plein plein d'éditeurs euh, se sont lancés euh, en même temps même sans concertation dans euh, dans ce marché enfin ce marché oui c'est devenu un marché à euh, part entière puisque euh, les, les euh, les, comment dire le GFK les, les, les, la, la, la société de, qui, qui gère les, euh, les galops sur les, les, les ventes euh, et le marché du livre entre autres euh, ont inventé, euh, créé une section non-fiction euh, dès 2017 ou 2018 je pense donc il euh, y, y a vraiment eu un, un grand boom et, euh, et, et, et ça a été euh, euh, mais je ne m'explique me pas, je ne sais pas pourquoi la lunette n'a pas marché euh, alors que c'était déjà euh, exactement ce que nous lisons aujourd'hui. Euh, c'est des événements comme ça, c'est comme le manga a été introduit euh, dans les années, à fin des années 70 avec une petite revue qui s'appelait l'Ecriticu euh, et qui avait déjà tous les grands noms euh, du, euh, du manga ja, japonais. Euh, et euh, ça a fait cinq numéros, ça au Numéro, ça n'a pas marché. Il a fallu attendre euh, à, euh, 15, 10, 12 ans plus tard qu'il arrive avec des, des mangas pour que, ça, pour que ça fonctionne. Pierre, je ne sais pas si, si vous avez la réponse à la question de pourquoi ça a marché, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous, peut-être en tant que, que lecteur, euh, vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ces bandes dessinées documentaires, dans ces bandes dessinées de, de reportage, qu'est-ce que cela vous apporte de, de différent de, de vos autres lectures Alors, D'abord, je, je suis très heureux que David Van der Melen évoque la collection Flash Marabout, parce que c'est une chose assez merveilleuse, mais c'est très intéressant ce que, ce que vous dites sur la question de la collection. Euh, c'est aussi euh, Flash Marabout qui, donc euh, à partir des années 50-60, c'est aussi un monde dans lequel tout savoir a une, a une réponse dans un livre. C'est aussi cette époque-là, qui est une époque très singulière, qui sont les 30 glorieuses, etc., et dans laquelle, effectivement, toutes ces, toutes ces collections encyclopédiques sont là parce qu'il y a une espèce de demande de savoir considérable qui se développe avec le l'accès aux études de beaucoup de, de beaucoup de personnes, et il faut une réponse, et dans un monde qui se complexifie, ce sont les livres. Et alors, je trouve ça assez touchant, si vous voulez, que 40 ans, 50 ans, 60 ans après, il y a à nouveau ce mouvement-là, et qu'on retrouve par la bande dessinée l'idée qu'on puisse avoir des réponses, soit des questions, soit des, des savoirs qu'on veut acquérir dans les livres. Et qu'effectivement, on sait que les collections encyclopédiques classiques euh, souffrent un peu, euh, elles ont souffert parce que, parce que Internet, parce que mille supports maintenant pour acquérir des choses, et que... Effectivement, la bande dessinée, ce qui fait l'intérêt, je pense, de la bande dessinée documentaire ou de non-fiction, c'est que les gens y trouvent un mode de narration, je pense que ça tient vraiment à ça, euh, qui, fait, euh, qui donne un accès différent au savoir. C'est-à-dire que le, le, la bande dessinée, c'est un médium assez étrange, un médium qui est à la fois très savant et très intuitif. Moi, je pense que c'est assez savant dans sa conception. Euh, si on se penche, on essaie de comprendre comment marche le rapport entre les cases, etc., c'est assez compliqué. Par contre, n'importe qui, et souvent, effectivement, les enfants, etc., euh, ont un accès aux livres par des illustrés, puis des bandes dessinées, etc., n'importe qui voit, euh, comprend comment on passe d'une case à l'autre et comment, en fait, et c'est ce que vous disiez par rapport à Hakim, par exemple. Hakim, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est comment, ce, qui, ce que ça montre, c'est effectivement ce que ça rend visible, comme disait Laïla, des choses qu'on ne peut euh, difficilement imaginer où il faudrait des pages et des pages de description, mais surtout, ça rencontre du temps. C'est-à-dire que la force de la bande dessinée, c'est que c'est un média qui est un média du temps et qui transforme du temps en espace. Et c'est ça qui est génial avec la BD. Et je trouve qu'effectivement, et, et, il transforme là du savoir en image. Et si on prend effectivement le, le, le cas de la BD Tech, typiquement, moi, il, y en, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est celui de, de Jean-Baptiste Torré sur le, le Nouvel Hollywood. Euh, Jean-Baptiste Torré, quelqu'un qui a fait plein de livres, plus ou moins savants que celui-là. Et dans ce livre-là, même en ayant lu ses autres livres, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses que je n'avais pas vues dans d'autres livres de Jean-Baptiste Torré. Et donc, moi, ce qui me, ce qui me plaît beaucoup, c'est la façon, effectivement, dont un médium particulier va réussir à incarner une forme du, du savoir humain. Mais ça m'intéresse aussi dans, dans la littérature, qui est, quand on prend une littérature sur un sujet, je me dis toujours, comment est-ce que l'auteur sur un sujet va faire pour transformer ce sujet-là, etc., dans autre chose. Enfin, si on prend le cas de... Le, de, de, de chansons douces, par exemple, qui, qui est profondément un roman, qui est fondamentalement un roman et surtout fondamentalement la littérature, on imagine très bien quel affreux documentaire serait fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit très bien, effectivement, le traitement un peu sordide, simple, etc. Et comment, effectivement, il y a vraiment un une opération, qui de mon point de vue est presque une opération alchimique, euh, qui transforme une espèce de, de matériau qui est le, le fait divers en autre chose qui est la littérature. Et il y a un point limite de ça, parce que c'est aussi à l'origine du, du prix du réel, qui est le travail que fait Zvetlana euh, Alexievitch qui est la question la question Tivis, elle est très compliquée, parce qu'effectivement, c'est de la non-fiction, mais on sait tous aussi que ce n'est pas simplement la transcription d'entretien. Donc il y a quelque chose qui est une opération, et qui pour moi est vraiment l'opération de la littérature, qui est, qui est du travail, qui est une organisation, qui est du montage, etc., qui produit quelque chose qui est effectivement autre chose que le matériau euh, qu'il a à l'origine. Et je pense que dans la question de, du savoir, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quelqu'un qui a, qui a un savoir et qui va échanger avec quelqu'un d'autre. Des fois, c'est les mêmes. Hein. Des fois, c'est l'auteur de mon dessiné qui fait l'enquête lui-même euh, et qui vont produire effectivement une modalité de présentation de ce savoir qui va produire, effectivement, qui va changer quelque chose chez le lecteur. Et justement, dans, dans le cas où ce n'est pas une seule et même personne, où ce n'est pas un dessinateur ou une dessinatrice qui, qui va sur place faire un, re, un reportage, mais dans le cas où il y a euh, un spécialiste, un expert euh, d'un domaine dans le cas de, de la petite BDtech euh, des savoirs, dans le cas, euh, Leila de, de vos collaborations avec Laetitia Corinne et, et Clément Oubry, comment est-ce que, comment est que ça, ça se passe C'est-à-dire que je crois savoir que dans le cas de la petite BDtech les spécialistes ne, ne s'essayaient pas au scénario de bande dessinée, c'est-à-dire qu'ils fournissaient des textes qu'ensuite euh, la plupart des dessinateurs et des dessinatrices transposaient en bande dessinée, qu'ils traduisée dans un langage euh, bande dessinée. Je crois qu'il y en a une qui s'y est essayée au scénario de, de bande dessinée, mais que la majorité des, des spécialistes sont plutôt restés dans, dans leur domaine. Presque, j'ai envie de, de dire. Léla, comment est-ce que, est que ça s'est passé pour vous Est-ce que vous vous êtes essayé au scénario de bande dessinée Est-ce que c'était des échanges avec Laetitia et avec Clément et que eux vous proposaient des, des découpages Comment est-ce que, est que vous avez travaillé bah ça a été très différent dans les deux cas parce que le, dans le cas de Sexe et mensonge, j'avais déjà mon essai qui était écrit, qui était prêt. Donc Laetitia, finalement, a essayé d'adapter ce que j'avais écrit à la bande dessinée. Et puis ensuite, je lui donnais mon avis ou des idées, mais elle avait une vision assez précise de comment elle allait, comment elle allait procéder. Donc c'est plutôt elle qui voilà, m'a donné, donné les idées d'adaptation. Et pour à main nue, c'est très différent puisqu'il n'y avait pas de texte de départ, donc j'ai écrit une une espèce de sorte de synopsis quoi très très détaillé et ensuite j'ai dû commencer à penser en, en scène en, en image. J'ai vraiment dû me m'adapter à, à la forme narrative qui est celle de, de la bande dessinée en me disant à chaque fois mais tu as choisi de le faire en bande dessinée donc il faut que ça ait un sens, il faut que l'image s'impose, il faut que tu lui laisses de, de la place. Or, moi je suis une, une auteur assez visuel. Je pense que c'est Modiano qui dit ça. Il y a deux types d'écrivains, de, les écrivains de, de l'œil et les écrivains de, de l'oreille. Moi, je suis plutôt un écrivain de, de l'œil. Je, je vois les scènes avant de les, de les écrire. Donc, j'ai essayé d'utiliser cette, euh, cette capacité que j'ai ou cette façon de travailler que j'ai qui consiste à, à voir les choses en scène. Donc, j'ai essayé d'enlever des, des mots et, et de laisser à l'image euh, son, son potentiel voilà, d'évocation, de, de sens, de, de, de force. Pour justement raconter donc, cette histoire de, de Suzanne Noël, la pionnière de, de la chirurgie esthétique, oubliée de l'histoire, je dois dire que je n'en avais jamais euh, entendu parler. Vous êtes très inspirée par les femmes qui s'écartent du chemin, vous avez déjà entendu, euh, entendu dire. Euh, cette découverte, ça a été vraiment un, un moment où vous vous êtes dit, ouais, il faut en faire quelque chose, C'est pas possible que, que, que cette femme ne, ne soit pas plus connue. Ça a été ça le, le déclic c'est que vraiment, je suis tombée amoureuse d'elle. Enfin, j'ai eu un sentiment de très grande amitié, complicité, admiration pour cette femme que j'ai trouvée euh, stupéfiante. Puis, euh, c'est un truc aussi de romancier, c'est-à-dire que vous voyez des destins et vous êtes jaloux de ne pas l'avoir inventé. Vous êtes, vous êtes jaloux que ça ait vraiment existé et que ce ne soit pas quelque chose qui soit sorti de, de votre esprit. Et vous vous dites même que si vous l'aviez inventé, les gens vous diraient, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas crédible, alors que, que sa vie est, est absolument, absolument incroyable à la fois. Dans, dans sa vie intime, et dans sa vie euh, professionnelle et, et, et publique et militante. Donc euh, très rapidement, j'en ai parlé à, à mon éditeur en lui disant « Mais regarde, écoute, cette femme, c'est incroyable ce qu'elle a vécu. » Et il m'a dit « Oui, tu as absolument raison. Il faut qu'on qu la fasse connaître, il faut qu'on la, la fasse exister. » Et c'est comme ça qu'est née la bande dessinée avec donc, euh, ce, ce personnage féminin. Et c'est vrai qu'on parlait des, des tendances, des choses qui apparaissent au, au fil de, des années. C'est vrai que les bandes dessinées qui, qui retracent euh, le, le parcours de, de personnages qui soient oubliés ou bien connus de, de l'histoire, euh, il y en a de, de, de plus en plus. Il y a récemment au Festival d'Angoulême une biographie d'Anais Nin qui, euh, qui a été primée par le, le prix du, du public. Euh, comment est-ce que... On écrit justement ces, ces parcours, euh, puisque forcément, c'est une question de choix, puisque ce n'est pas du tout la question d'être exhaustif et de raconter euh, de la naissance à la mort, tout ce qui est arrivé euh, à cette femme. Comment est ce qu'on fait euh, ces choix? Est ce que justement, on pense aussi en termes de dessin, en se disant puisque c'est de la bande dessinée, c'est ça que je dois raconter. On voit bien comment est ce que quand elle voit des femmes et qu'elle euh, elle réfléchit à l'opération, elle tire le visage. Comment est ce qu'il y a des découpes du visage comme si on mettait à plat un petit peu la peau? Là, c'est vraiment euh, on se dit effectivement, il y a que par la bande qu'on peut, qu peut raconter ça. Comment est-ce que vous avez travaillé euh, cette, cette biographie À partir de, de quels éléments Et quelle est la part de, de fiction, du coup, forcément, qu'il y a dans, dans cet album bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si j'avais écrit un roman, je l'aurais écrit de manière totalement différente, parce que euh, j'aurais peut-être plus exploré la psychologie de ce personnage, il y aurait eu des, des monologues intérieurs, il y aurait eu des choses beaucoup plus, euh, disons oui, intimes euh, sur, sur l'âme de Suzanne Noël. Là, j'ai vraiment essayé de m'adapter à, à la forme et de construire un, un, un récit qui mette l'image à l'honneur, et donc on s'est beaucoup, enfin moi je me suis beaucoup, dès le départ, intéressée au fait que Su Suzanne Noël, et ça c'est tout à fait vrai, était une une grande collectionneuse d'art et une passionnée de, de peinture. Elle avait un rapport, justement, à l'image qui était très fort. Elle vit quand même début du XXe du siècle. Donc, à la fois, c'est l'émergence de courants de, courant de, de, de, de l'art moderne, justement, et puis aussi de la photographie, puis bientôt du cinéma, de la publicité, de la mise en avant d'une certaine image de, de la femme aussi, changement dans les, dans les corps, dans les façons de, de s'habiller. Donc, j'ai fait très rapidement le, le, le, le choix de raconter aussi Suzanne Noël à travers le regard qu'elle a et qu'elle porte sur le monde. Or, Suzanne, lorsqu'elle voit des corps qui sont euh, ensanglantés, qui sont soit abîmés, soit détruits, ce qu'elle voit, elle, c'est un tableau. C'est euh, une image euh, qui n'est pas forcément belle d'ailleurs, mais en tout cas, euh, une image qui, chez elle, provoque un, un sentiment d'harmonie. Donc euh, voilà, j'aurais évidemment pas procédé comme ça dans, si je l'avais raconté dans, dans, dans un roman. J'aurais trouvé une autre chose dans l'âme de, de Suzanne. Mais là, il m'a semblé que c'était la, la, la bonne idée. C'était de partir de, de tableaux de cette époque pour raconter comment elle voit le monde. Et raconter aussi qu'on peut être tout à fait féministe et accorder de l'importance à l'aspect physique. C'est aussi une question qui, qui émerge dans, dans ce premier tome, puisqu'il y en aura un, un second, de se dire oui, on peut faire de la chirurgie esthétique et être féministe. Et que le fait de pouvoir se sentir belle, d'avoir confiance en soi, c'est aussi un, un élément émancipateur. C'est ce qui permet aussi de, de s'affirmer. Bah, je dirais que à l'inverse je trouverais ça complètement stupide de considérer que euh, pour être féministe il faut accepter euh, finalement des, des, des laideurs ou des défigurations ou des malformations qu' on fait font... la réflexion ouais, ça, la une mode. bonne féministe elle doit être euh, euh, voilà elle doit finalement subir euh, toutes les à la fois les outrages ça peut être les outrages du temps mais ça peut être aussi des les, les, un accident de voiture ça peut être un cancer ça peut être je sais pas quoi donc cette idée que une bonne féministe elle devrait avoir une forme de mépris ou de descendance pour tout ce qui a trait à une forme d'esthétique, une forme de, de, de beauté. Euh, voilà, pour moi, le féminisme, c'est la liberté, c'est la liberté de faire euh, ce qu'on a envie de faire sans être euh, dépendant du, du regard des autres, mais simplement de son propre regard sur, sur soi-même. Et puis surtout, Suzanne Noël, ça n'est pas du tout la chirurgie esthétique des années 2000. C'est pas une femme qui fait des, des bimbos avec des et qui met du Botox euh, partout. C'est pas du tout ça, c'est une chirurgie esthétique à l'époque d'abord de la Première Guerre mondiale. Donc, ces euh, premiers cas, ce sont les, les gueules. De le casser. Donc ce sont des gens qui qui se suicident, qui, qui, qui, qui sombrent dans des dépressions qui sont difficiles à imaginer aujourd'hui, tellement ils sont monstrueux. Ce sont des enfants qui ont des becs de lièvre, ce sont euh, des, des gens qui ont des, des cicatrices dues à la syphilis. Ce sont des... Voilà, donc, c'est pas du tout... des comédiennes qui ont envie de rajeunir bien un sûr, peu Bien sûr, il y a des comédiennes, et puis ça va devenir de plus en plus. Hein, dans les années 40, 50, euh, de plus en plus, il y aura des comédiennes qui se feront, qui se feront opérer. Mais disons qu'en tout cas, ça n'est pas, pas que ça. Et puis même, euh, ce désir voilà, de d'être belle et puis de correspondre à un modèle qui est le, parfois le, le leur, bon, pourquoi pas, elle n'a pas du tout de jugement, de jugement là-dessus. Ce que vous montrez aussi dans l'album, c'est comment est-ce que des hommes ont cru en elle et comment est-ce qu'elle a été poussée, que ce soit par son mari, par son amant, par d'autres médecins qui lui ont permis de s'épanouir et d'accomplir ce qu'elle qu souhaitait accomplir oui, absolument. puis Suzanne, elle a cette qualité qu'ont des, des gens. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des gens comme ça, des gens dont vous sentez le, le premier instant où vous les rencontrez, qu'ils ont une telle conscience de... c'est pas de l'orgueil, hein, mais ils ont une telle conscience de leur destin, de ce qu'ils ont à accomplir, qu'en réalité, vous vous mettez tout de suite de leur côté. Il ne vous vient même pas à l'idée de pouvoir essayer de, de, de vous mettre en travers de, de leur route. Il y a cette expression toute simple quand on dit « ils en imposent ». Je pense que c'est une femme qui en imposait, Et donc, elle a attiré autour d'elle des gens qui euh, était fascinée par elle, par son charisme, par son intelligence et qui ne pouvait pas faire comme s'il ne voyait pas le talent euh, chez cette femme. C'est quand même une femme qui va euh, avoir le concours de médecine euh, du premier coup, qui va être quatrième à l'internat. C'est vraiment une femme d'une intelligence et d'une euh, et puis sa, sa vocation, elle l'embrasse totalement. Je pense que même sur le plan scientifique, c'était une médecin totalement, absolument exceptionnelle. David, vous avez euh, vous aussi euh, dressé le portrait de, de personnages exceptionnels en bande dessinée. Vous avez publié avec Daniel Casanave des, des récits biographiques. Nerval, euh, l'inconsolé, notamment euh, chez Casterman, mais aussi chez euh, les et Chamisso aux éditions du, du Lombard. Seul au scénario et au dessin, vous avez retracé euh, la vie de, de Fritz Haber, scientifique juif allemand, prix Nobel de chimie, qui a mis au point, entre autres, euh, le gaz moutarde. Qu quel plaisir particulier est-ce que c'est euh, de partir sur les traces d'une personne qui a existé, euh, d'essayer de, de j'imagine, de, de cumuler énormément de documentation pour réussir à la cerner le, le mieux possible et d'ensuite choisir un point précis euh, de, de son histoire ou en tout cas de, de choisir ce que vous allez raconter de, de l'histoire de cette personne, ce que vous allez donner à découvrir au, au lecteur. Quel est le, le plaisir de, de travailler sur ces biographies dessinées Oui, voilà, c'est le, le plaisir des sources. En fait, c'est... Euh c'est essayer de... En fait, moi, je, je, je travaille avec... J'ai très peu d'imagination. Donc, je, je, vais, je vais vraiment... C'est pour ça que j'aime bien les biographies, parce que je vais, je vais chercher les informations dans, dans, dans, dans, dans les livres et je, et, je les, et je les mets en scène, en fait. Donc, c'est un vrai plaisir de de se reconstituer euh, mentalement ce que l'on lit et, et, et, et imaginer euh, un, un, la, la reconstruction d'un passé. C'est euh, vraiment mon travail sur Fritz Haber, c'est vraiment ça, puisque euh, les dialogues de, de ces bandes dessinées, euh, j'en ai pratiquement inventé aucune. Ce ne sont que des, des, que des dialogues qui ont été pris dans des, dans des courriers, dans des textes, dans des sites, dans, dans des discours. Et, euh, et donc c'est euh, c'est un, un vrai plaisir de de de, ben de donner cher à, à à ce genre de de, de euh, oui de de de passer tout en étant totalement conscient que euh, on propose un passé évidemment euh, imaginaire euh, mais qui tend à, à à être le plus euh, le plus juste possible en fait, en fait c'est même pas une question d'être juste c'est une question d'être que le, que le lecteur y croit voilà, il faut, il faut euh, et c'est pour ça que j'ai une, une accumulation de, de, de petits détails euh, je, mets des, je mets des petites informations partout en, en, en, en fond d'image des choses non dites et tout ça, euh, des, des, des petits détails que je vais parfois mettre des, des heures à aller chercher une documentation bien exacte euh, et euh, le lecteur ne perçoit pas ce genre de choses, mais il, euh, enfin, il, il le pressent. Il, il, il, il se doute, il se dit tiens, en lisant ces, ces, ces choses-là, en regardant ces images, on, on comprend qu'il y a un, un travail derrière et que, et que ça touche peut-être au réel. Et, et donc, le, le, le, le, le lecteur est, est, est, est, à mon avis, alors embarqué dans quelque chose qui fait qu'il adhère au au récit qu'on lui propose c'est ça c'est un petit peu ma ma façon de ma façon de travailler et qu'est-ce qui est le, le, le plus compliqué là-dedans C'est justement de, de renoncer euh, parfois à, à certaines choses, à certains éléments, parce qu'on le disait euh, tout à l'heure, on ne peut bien évidemment pas tout, tout raconter, ça, ça n'aurait pas d'intérêt, en plus, euh, sans doute, d'avoir quelque chose de, de complètement linéaire et chronologique qui, qui dresserait point par point euh, tout, tous les points de la vie d'une du, personne. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué J'essaye de, de m'imaginer, de me figurer en train de, de chercher énormément de documentation sur une personne, en train de me plonger, d'être vraiment à ses côtés. Et j'imagine que j'aurais envie de, de tout raconter, en réalité, est-ce que c'est est compliqué de réussir à, à faire ces choix Ou est-ce que, justement, aussi avec l'expérience, parce que vous avez publié plusieurs albums, parce que aussi, il y a une complicité euh, justement sur les, les autres biographies dont je parlais, pas Fritz Haber, mais les autres sur lesquelles vous travaillez avec Daniel Cazenave, que vous connaissez très bien, donc j'imagine qu'il y a aussi euh, quelque chose où vous, vous savez, euh, c'est qu'il va dessiner, comment il va réussir à transmettre une émotion, comment est-ce qu'il va dessiner une scène, donc j'imagine que ça fait partie aussi euh, des choix qui peuvent être influencés par le, le traitement graphique. Voilà, qu'est-ce qui est compliqué là-dedans et comment est-ce que vous avez l'impression d'avancer et de, dire, de, de, de vous améliorer dans, dans cet exercice euh, Oui, c'est très, euh, évidemment, c'est très, très difficile. Euh, là, pour euh, mon, mon travail sur Fritz Haber, euh, j'ai euh, déjà publié quatre volumes et, euh, et le, le, le récit final fera près de 1000 pages, donc ce qui est déjà beaucoup pour un, pour un récit en bande dessinée. Euh, et euh, effectivement, il y a. Y a euh, mais mais le, le, ce qui est intéressant, c'est aussi ce que je ne ce que je ne vais pas dire, ce que je vais retirer. Et, euh, et, et, et c'est là aussi que l'on. Euh, je, je pense que c'est plus ça qui est presque intéressant. C'est de, de es, qu'est-ce qui manque, quoi. Par exemple, dans ma dans dans mon récit sur Fritz Haber, qui est quand même un personnage assez euh, Abominable à tout point de vue, euh, enfin complexe en tout cas, et euh, eh bien, sur ces mille pages, il n'y a, a, a pas de femme, il y a très peu de femmes. Il y a juste sa femme qui a été vraiment une, une victime de, de, de, de son mari. Et, euh, et le fait qu'elle euh, soit, euh, euh, qu soit la seule. Euh, euh, enfin, ren renforce encore plus cette question, de, de, cette idée de, de, ma de malaise. De, de, de, de, de, de, la même chose pour, euh, par exemple, euh, c'est un, un conflit sur la guerre, la première guerre, il euh, n'y a, a que des soldats allemands. On ne voit que des soldats allemands. À un moment, je, je, je, je, je montre des soldats euh, français et ce sont des, des cadavres de, de Sénégalais. Euh, c'est la seule fois où, où on en voit et donc en fait je, je pense qu'il a, il y a euh, le, le euh, et les choses qu'on ne dit pas et qu'on ne montre pas dans un dans, dans un récit eh bien euh, ça, ça, ça, ça transpire et ça et ça et ça et ça, ça le, le, les lecteurs le, le, le, le voit et le et, euh, et, et ça ça ajoute aussi peut-être à la, à la dramaturgie et, euh, et au euh, et, et, et que c'est en même temps parce que on ne parle pas de ces gens-là que on pense tout le temps à ces gens-là. Et c'est l'histoire de l'éclipse quand la, la quand la lune cache le soleil, tout le monde dire, tout le monde ne pense qu'au soleil. Ben voilà, c'est la même chose. Vous le disiez, quatre tomes sont, sont sortis, il y en aura six. Je crois que c'est avec six qu'on atteindra voilà. les 1000 pages. Le premier tome est, est paru en, en 2005, donc ça fait 15 ans que, que vous vivez avec ce, ce personnage, même si bien évidemment vous avez publié d'autres albums. Euh, Est-ce que c'est est justement, comme, comme ce n'est pas encore terminé, un personnage qui, qui est avec vous en permanence, euh, qui, qui vous accompagne, même quand on va parler bien évidemment de, de Sapiens, quand vous travaillez sur d'autres œuvres, j'imagine que c'est quelque chose de tellement énorme en fait que, comme histoire, de, de, c'est tellement marquant pour, pour le lecteur, mais j'imagine pour l'auteur qui, qui n'a pas encore justement été, euh, été jusqu'au bout, ça doit être quelque chose de, de, de très fort oui, c'est un personnage qui, effectivement, je suis euh, étonné que je sois, suis toujours aussi, enfin euh, euh, que, que je, je n'en sois pas lassé. Je, je, je ne sais pas combien de fois j'ai déjà prononcé le mot frites sabeurs dans ma vie, mais c est, c est, ça doit être assez effrayant. Je ne préfère pas avoir les chiffres. Euh, effectivement, j'ai commencé en, en 99 quand j'ai commencé vraiment à, à, à, à, à, à intéressé et effectivement mais c'est parce que aussi c'est un travail grâce à cette euh, à, à cette biographie en fait euh, Fritz Haber n'est qu'un prétexte pour raconter une période euh, et, euh, une, euh, et une et euh, une, une condition des juifs allemands euh, en, en au début du, du siècle et, euh, et et en fait euh, grâce à lui euh, me, tous mes sujets, tous mes, tous mes thèmes qui m'importent, qu'ils soient historiques, philosophiques, euh, éthiques, eh euh, bien, convergent euh, à, à, par Fritz Haber et par les, les personnages qu'il a côtoyés. Donc, euh, euh, et c'est vrai que j'ai fait un gros travail, euh, de, par exemple, pour, pour comprendre mes personnages, je me suis intéressée à savoir quels étaient leurs auteurs de chevet. Bon, euh, par exemple, pour, pour Haber, ses, ses auteurs de chevet, c'était Thomas Carlyle, un auteur qu'on ne lit plus, euh, et Schiller, qu'on ne lit plus beaucoup euh, non plus, malgré euh, qu'il soit quand même beaucoup plus connu que, que, que Carlyle. Eh bien, euh, j'ai euh, tout lu de, de ces gens-là. Euh, même chose pour euh, les, les, les autres personnages, euh, Einstein par exemple, qui adorait euh, euh, Henri. Hein, Heinrich Hein, hein, hein j'ai ben, tout lu euh, pour essayer de comprendre euh, qui étaient euh, aussi euh, ces gens dans, dans leur intimité et de et, et donc en fait finalement euh, ça, ça, ça fait ma, ma propre euh, ce travail fait ma propre culture et fait mon mon, mon propre intérêt Intellectuel en fait. Donc euh, donc c'est un. J'en je, reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. C'est un, un vrai plaisir personnel que de euh, que d'apprendre et de se dire bon bah tiens euh, j'aime apprendre. J'aime euh, bah, autant euh, autant développer ça aussi dans euh, dans ce que je sais faire. C'est une des rares choses que j'arrive plus ou moins à faire correctement, c'est-à-dire la bande dessinée. Et juste euh, comme, on, comme on en parle pour, pour les lecteurs, quand est-ce qu'on pourra euh, lire le, le tome 5 Est-ce que vous le savez ah, ça, déjà <rire> Non, il ne fallait pas poser <rire> cette question. Donc on enchaîne Pierre. Voilà. <rire> non mais c'est vrai que c'était intéressant tout ce qu'on disait autour euh, ben, des, des biographies dessinées, des récits historiques de manière plus, plus générale qui permettent réellement d'être de, ben, de, immergé en tant que, que lecteur, d'avoir quelque chose de, ouais, de, de, de très immersif et de pouvoir euh, revivre euh, ces périodes. Oui, alors ça, c'est très intéressant et ça me permet juste de revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce que vous disiez, parce que ça, ça rejoint votre question, qui est euh, à la fois la question des publics et la question des formes. Et effectivement, dans le, dans le grand changement parmi les publics, il y a effectivement une grande féminisation du lectorat. C'est-à-dire que le, la BD a longtemps été un genre genré. C'est-à-dire que longtemps, ça a été l'idée d'un lieu de divertissement, du divertissement par l'aventure, etc. Donc, passer la prime enfance où les choses sont assez mélangées, garçon fille, généralement, au tournant de l'adolescence, les garçons continuaient à lire des bandes dessinées euh, et, et les filles c'était un peu différent donc ça a été vrai assez longtemps, on l'observait presque mécaniquement dans la librairie en tant que lectorat et c'est vrai qu'évidemment depuis au moins une quinzaine d'années les choses ont commencé à, à changer et vraiment beaucoup maintenant et c'est là qu'intervient effectivement la question de la biographie et la question euh, plus spécifiquement des biographies de femmes qui rencontre depuis un certain nombre d'années un très très grand succès et qui fait qu'effectivement on a un lectorat qui coïncide avec une offre et avec un esprit du temps qui est la volonté la possibilité d'avoir une visibilité des biographies de femmes comme vous pouvez faire sur des femmes invisibilisées ou sur des femmes méconnues, sur le cas d'Anaïs Nin qui finalement est souvent pour beaucoup de gens un nom comme ça dans l'histoire littéraire littérature mais personne ne sait véritablement sa vie propre et puis surtout quand on parle d'elle c'est surtout pour dire que c'était la copine de Miller euh, donc il y a cette dimension là qui est, qui est très et forte. je précise que c'est une bande dessinée de Léonie Bischoff, puisque je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Et, et puis par ailleurs, c'est une bande qui est objectivement absolument magnifique hein, euh, qui est, et qui rejoint par rapport à ce que disait David van der Meulen aussi sur la question de l'ellipse. Euh, sur la question de l'affectivité, sur la question de la représentation du corps, sur la présentation de l'air présentable, la BD travaille ça en permanence, puisque, évidemment, c'est la question de l'articulation entre l'ouverture à la sensualité et à la création et tout ça. Enfin, et donc, si vous voulez, et, donc, et évidemment, le succès absolument considérable des culottés de, de Bagieux, qui a de 5 ans à 95 ans, un lectorat absolument considérable, avait quelque chose, et je le dis vraiment sans aucune euh, critique, qui relève quasiment de l'exemplarité. Et je pense que c'est un peu le cas pour le coup, dans le cas d'Amanue aussi, il y a quand même l'idée, malgré tout, même si c'est une biographie, il y a une, la biographie, elle a toujours un horizon exemplaire ou contre-exemplaire hein, dans le cas de, de, de Fritz. Euh, mais c'est toujours quelque chose qui est présent. Est quand, pourquoi est-ce qu'on lit la vie des gens on lit la vie des gens parce qu'il y a un moment, est-ce que c'est un modèle -ce que ça contre-modèle Comment font les gens pour vivre Comment est-ce qu'ils font pour étudier ce mystère affreux qui est que la vie est un long cauchemar Eh bien, on a besoin d'avoir des modèles pour, pour s'en tenir. Et ce qui est très intéressant de la, de la BD biographique, si vous voulez, c'est qu'elle arrive aussi à un moment où la biographie, en tant que genre littéraire ou historique, ne va pas très bien d'un point de vue éditorial. Ou au contraire, s'enfonce dans quelque chose qui est ce qu'on appelle la biographie à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire là, véritablement, vous avez en 1000-1200 pages le, tous les détails possibles et imaginables des agendas, et le 12 février 1984, il a pris un taxi pour aller au Trocadéro. Alors ce qui quel était le montant de la note Voilà, exactement. Mais ah, ah. ce qui est une vision, effectivement, de, de quel fantasme, est, par ailleurs, souvent derrière toute biographie, qui est l'exhaustivité. Et effectivement, la bande dessinée et la façon dont la bande dessinée se saisit de ça, alors il y a presque une contre-exemplarité avec David, puisque ça va faire mille pages, mais, euh, mais néanmoins, c'est ce qu'il dit, c'est très juste, la question de l'ellipse euh, dans la biographie, elle est, elle est absolument décisive. Et. Qu'est-ce que c'est que l'ellipse En fait, c'est l'idée, c'est comme au cinéma, c'est qu'en fait, on part du principe que le lecteur, le spectateur va poursuivre mentalement ce que vous ne montrez pas. Et donc, il y a aussi une chose qui est très forte et qui est à jouer dans le changement de perception de la bande dessinée et qui fait qu'effectivement, il y a une légitimation beaucoup plus forte du genre qu'il y en avait il y a 15 ou 20 ans. C'est l'idée qu'on postule l'intelligence du lecteur. Et qu'au contraire, ce n'est pas un support qui est un support de pur divertissement. Euh, voilà. C'est un support qui, effectivement, a une intelligence propre et qui fait qu'on apprend des choses. Et non seulement on apprend des choses qui sont explicitement dites, mais on apprend aussi des choses qui ne sont pas dites. Et ça, je pense que ça participe beaucoup euh, du succès de, de ces biographies-là. Et puis, dans le cas des, des biographies féminines, il y a aussi quelque chose de l'ordre, quand vous parliez de, de l'exemplarité, de quelque chose qui, qui donne de, de la force aux lectrices, aux lecteurs aussi, euh, certainement. Mais j'ai un souvenir, justement puisque vous en parliez de, de Pénélope Bagieux, d'avoir assisté à des séances de dédicaces où, justement, les lectrices lui disaient à quel point d'avoir découvert ces personnages de femmes qui étaient fortes, ça leur avait donné à elles-mêmes la force de, de se battre et de vouloir atteindre des choses ou bien même de faire des sujets d'études. Je me souviens d'une jeune fille qui voulait faire, je crois, un sujet de, de, de son sujet de mémoire sur la, la fille de, de Marx et qui allait abandonner, qui a lu les culottés et qui a dit mais non, il faut que, que cette fille, j'en je, fasse quelque chose et qu'elle existe aussi. De la même façon, on parlait de, de votre personnage Leïla, euh, de, de se dire que ce n'est pas normal en fait, que, que ces femmes n'existent pas dans, euh, dans, dans, dans, dans la mémoire collective, dans, dans les ouvrages si scientifiques, même dans les ouvrages historiques. Et donc euh, la bande dessinée, quelque part, peut réparer un petit peu ça. Pour le coup, c'est une question qui travaillait beaucoup les Slimani de ce que peut un livre. <rire> Mais euh, moi, je vois typiquement sur une bande dessinée comme l'origine du monde de Linquist chez rakam objectivement, c'est très impressionnant. C'est-à-dire La façon dont cette bande dessinée qui raconte justement la question du sexe des femmes et dont il est perçu et dont, on a, dont les hommes ont beaucoup déliré, mmh. surtout médicalement pour y, y bloquer l'accès aux femmes elles-mêmes, etc., pour moi, c'est une bande dessinée qui produit un effet. C'est-à-dire qui produit un effet sur la conscientisation, à la fois organique et politique, si l'on veut, euh, des jeunes femmes par rapport à leur propre corps. Donc, Il y, y a quelque chose qui est très impressionnant et on voit dans la librairie, la façon dont la recommandation circule. Et que c'est typiquement une bande dessinée qui, objectivement, n'a pas fait forcément l'objet d'une couverture médiatique extrêmement forte, mais qui, depuis des années, se vend par le bouche à oreille euh, de jeunes femmes et de femmes moins jeunes. Et, et, et c'est devenu presque un mot de passe, comme euh, il y a des livres qui sont euh, en littérature, qui sont des mots de passe qu'on confie à ses amis, en disant, bah, si tu aimes ça, tu feras partie de mon cercle amical. Là, il y a l'idée, il y a un partage d'une communauté de savoir, justement, par rapport à un sujet en particulier. Mais euh, moi, je ne suis pas persuadée, en tout cas, qu'il faille euh, tomber dans le piège du modèle parce que, finalement, si c'est juste pour statuifier ces personnages et, et les mettre sur un piédestal, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est d'avoir des modèles de femmes qui sont aussi faillibles, qui ont aussi des défauts, qui sont... qui se trompent, euh, qui sont euh, pas des mères parfaites, pas des épouses parfaites, euh, qui sont, voilà, jamais parfaites, qui se, qui se battent euh, comme, comme tout le monde. Donc, euh, moi, j'ai un peu de mal, par exemple, avec cette vogue qu'il y a dans les pays anglo-saxons, de vouloir absolument constituer une espèce de matrimoine avec des personnages qui seraient enfin, t -t toujours brillantes, extraordinaires, euh, pour je trouve qu'on se sent encore écrasé d'une certaine façon, on a toujours écrasé les femmes sous des modèles, si c'est pour être encore écrasé sous ces modèles de femmes fortes, de superwoman, moi je trouve pas ça très intéressant. Non mais le, on peut entendre effectivement le, le, le mot modèle aussi comme des, des figures qu'on qu peut voir en fait puisque effectivement il y a de plus en plus de lectrices, il y a de plus en plus d'autrices et donc il y a de plus en plus aussi de personnages féminins intéressants en bande dessinée qu'il y a euh, quelques années. Et donc c'est dans ce sens là qu'effectivement avoir des modèles, avoir juste des femmes en fait, des récits de, qui mettent en scène des, des femmes qui se battent et qui, qui font des choses et effectivement avec ou pas euh, la réussite euh, au bout, euh, c'est pas ça le, le plus important finalement. Oui, c'est ça. Pour moi, le plus important, c'est comme ce mot euh, « résilient ». Pour moi, le plus important, ce n'est pas que les gens soient résilients, c'est qu'ils soient résistants. C'est de résister aux choses. La vérité, c'est que pff, la plupart d'entre nous, on n'est pas résilients. Les, les grands drames de la vie, bah, ils, nous, ils nous fracassent, ils, ils tuent une partie de, de nous. Donc ce truc de la résilience, pour moi, c'est très, très abstrait. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est comment, malgré tout, on survit Comment euh, on survit qu'à bosser euh, Voilà, on va boiter, on va être plus fragile, mais, mais on survit. Et c'est vraiment, je vois vraiment ça beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, où je trouve qu'il y a maintenant cette espèce d'obsession de, pour des figures de, de femmes que moi, je trouve parfois, euh, non seulement écrasantes, mais en réalité pas très réelles. Enfin, il y a quelque chose chez elles qu'on n'arrive pas à saisir à force de vouloir en faire des, des super-woman et des super-modèles. Moi, c'est pas ça qui me, qui me touche chez les gens. Ce qui me touche chez les gens, c'est leur, euh, leur faillibilité. Oui. Qu Ce qui est très beau dans Manu, pour le coup, c'est que c'est vraiment un personnage... Euh oui, euh, c'est ce que j'ai aimé chez cette complexe, femme, voilà, c'est euh, qu'elle est très complexe, c'est son... une mère complexe, ça a été une enfant euh, complexe, c'est une femme qui a eu un rapport à l'amour qui n'est pas le rapport à l'amour qu'on attend des femmes qui sont censées s'oublier complètement dans, dans le couple et dans, et dans la maternité, parce qu'elle ne pense qu'à ça, à s'occuper des autres et à être là pour les autres et à être et aimée. dans son rapport avec sa fille au début, absolument, on le voit bien aussi. Absolument, absolument, donc euh, moi c'est ça qui m'a intéressé euh, chez elle, ouais peut-être revenir d'un mot. On évoquait tout à l'heure euh, le fait qu'une bonne bande dessinée n'était pas uniquement une bande dessinée qui aurait des vertus pédagogiques, justement, qui expliquerait bien un sujet, mais qu'il y avait dans, dans la non-fiction la, la manière de, de faire de la bande dessinée, d'exploiter au maximum les possibilités de, de ce médium. Et je me tourne vers, vers vous, David, puisque vous avez relevé euh, le, le défi d'adapter euh, Sapiens en bande dessinée euh, de Yuval Nova, Noah Harari, pardon, euh, donc publié chez Albin Michel, je le disais, avec euh, Daniel Casana, au dessin donc euh, un complice que vous connaissez depuis euh, de, de nombreuses années euh, comment est-ce qu'on se lance dans l'adaptation d'un tel euh, livre puisque justement il ne faut pas tomber dans, dans le piège quelque part d'être dans, dans de l'illustration et d'ailleurs c'est euh, yoa je vais, je vais écorcher son nom à chaque fois désolé yuval noah harari qui disait dans, dans le jdd et je le cite quelque chose que je trouvais très intéressant la bande dessinée nous a contraint à réfléchir plus profondément aux questions posées. Quand on dessine des choses, il faut absolument répondre aux questions. Dans un texte, on peut se contenter de les ignorer. Par exemple, on peut écrire dans un livre que les humains ont inventé le feu. Mais quand vous voulez les dessiner, il faut décider à quoi ils ressemblent, ces humains. Est-ce qu'ils sont noirs, blancs Est-ce que c'est une femme, un homme On ne peut pas se contenter de dessiner une forme humaine. Dans une BD, on ne peut ignorer aucune question. Donc là où on a le sentiment que la bande dessinée permet de, de faciliter les choses, d'arrondir, d'être dans quelque chose, dans une approche plus, plus, plus accessible, en réalité, euh, c'est beaucoup plus complexe pour rendre tout ce savoir accessible. Oui, oui, c'est très, très complexe. Et euh, si... Tellement complexe qu'on a, Daniel et moi, on a accepté ce, ce projet avec une totale inconscience et insouciance parce qu'on euh, ne voulait absolument pas savoir les difficultés, on savait que ça allait nous tomber dessus. Et, euh, et il ne fallait pas y réfléchir, parce que sinon, on, on, on, on aurait dit non directement, en fait. Euh, oui, c'est très intéressant parce que, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai, euh, que, que, que Yuval Harari, euh, il s'est rendu compte de ça. Euh, en, en fait, je lui disais, euh, écoute, ton, ton, ton texte avec l'image, euh, il, euh, il va y avoir une ironie. Et en fait, il y a des... Une ironie supplémentaire, l'image va, va, euh, n'est pas neutre et elle va, elle va grossir le trait de, de, de, de, de ton propos. Et, et en fait, euh, ce qui est déjà assez intéressant, parce que c'est quelque chose que je, je, je me suis rendu compte déjà à la, euh, au travail euh, même euh, de la traduction initiale en français. C'est-à-dire que euh, ce texte, à la base, euh, pensé en hébreu, traduit en anglais euh, avec, euh, par Yuval, euh, probablement, je pense, avec euh, l'aide de, de, de quelqu'un, et après euh, traduit en français. Il se trouve que la traduction française euh, a un vocabulaire très juste, euh, et, mais par son, pa, pa, parce que la grammaire du français euh, arrive à, à, à rendre, euh, euh, il y a dans les constructions de phrases euh, de l'ironie qui est, qui, est, qui est mise. Et en fait, c'est... Euh, euh, donc déjà, la traduction française est un peu plus ironique que l'anglo-saxonne. Et, euh, et en fait, quand on est arrivé avec les images, euh, ça a été très très compliqué. Et donc, c'est des... Euh, on il, y a, il y a eu un énorme travail c'est pour ça qu'on travaille avec euh, Yuval, euh, que est vraiment euh, c'est pas un travail où euh, je, je, je fais mon scénario et euh, Yuval le, le, le valide et le supervise Non, il est vraiment euh, dans, impliqué directement dans, euh, dans, dans la réécriture la, la, la, la transposition je voudrais je veux même dire parce qu'on essaye d'être euh, pour le coup exhaustif par rapport à l'ouvrage euh, et il y a, il y a un un vrai, un vrai souci de, de que, que, son, que son propos euh, soit, ben, soit euh, reste euh, pur comme il l'a imaginé euh, euh, dans cette autre langue qu'est le langage bande dessinée en fait. Et justement, il y a eu beaucoup de, de points à préciser. L'exemple qu'il donnait dans cet entretien au JDD de, de, de, de, de l'homme et du feu, de la question de, de la représentation, est-ce que ça arrivait justement souvent dans cette adaptation de, de se rendre compte en fait que des choses qui pouvaient paraître précises à la lecture, j'imagine que vous avez fait plusieurs lectures de, de l'ouvrage avant même d'accepter le projet, des choses qui pouvaient paraître évidente en se disant, oui, là-dessus, il n'y aura aucun problème de se rendre compte qu'au moment, justement, du, du passage au dessin, ben, oui, en fait, il y avait besoin d'éclaircir euh, beaucoup, de, beaucoup de choses. Oui, c'était très compliqué. Alors, pour, pour euh, aussi euh, euh, la documentation de… Euh, donc, euh, c'est un livre qui, qui, qui traverse euh, euh, eh bien, euh, 70 000 ans d'histoire. Donc, euh, effectivement, les, les, les, les années les plus anciennes, on a très peu de documentation. Et donc euh, il a fallu euh, quand même, euh, mais on a dû chercher quand même des, des, de, la, de la doc, euh, et euh, parce que c'est des choses qui ne sont pas. Euh, euh, euh, alors d'accord, da, Daniel a un dessin qui, se, qui, est, qui est assez libre, mais, mais, mais, qui, euh, mais qui tout de même se, se réfère à une, une certaine justesse historique. Donc euh, donc il. il il a fallu déjà faire ça. Et puis après, oui, c'est vrai qu'il y a des... Euh, euh, dans l'idée euh, de la représentation, euh, comme euh, ça, c'est quelque chose que moi, et, ni, Dan, ni moi, ni Daniel, nous n'avons pensé. Euh, il se trouve que le, le, les ouvrages de Yuval euh, sont, sont traduits en une quarantaine de langues et, et euh, ils sont euh, disponibles sur... Euh, plus de 65 territoires. Et donc, en fait, il, il, il fallait trouver euh, de, des images euh, qui, qui soient euh, compréhensibles ben, autant euh, au Pérou qu'en Chine, euh, qu'en Scandinavie. Euh, c est, c est, en fait, ça, ça, ça a l'air de rien comme ça, mais une fois qu'on y pense, euh, c'est assez, euh, assez effrayant parce qu'en fait, on ne on est totalement tétanisé, et, euh, et, et c'est aussi quelque chose qui qui fonctionne pour l'image mais aussi pour le texte parce que moi j'ai je, je, dû amener enfin j'ai dû amener c'est pas que j'ai dû mais c'est c'est ma façon de faire j'ai amené de l'humour mais euh, est-ce que euh, est-ce que l'humour est est-ce est que l'humour va, va fonctionner sur tous les continents et c'est euh, comme ça pas mal de, de de blagues et pas mal de choses que euh, Yuval, avec quand même son, son, son, son feeling et son expérience, me dit Bon, ben, ça, euh, tu oublies ça euh, en Chine, ça ne va pas marcher. Ah bon Ok, d'accord. Et, et, et ça, c'est quand même. Enfin, euh, euh, euh, c'est. Oui, c'est très enrichissant, c'est très intéressant. Mais je, on, on, Daniel et moi, on voit ça comme un, comme un jeu parce que je pense que. On, on, c'est enfin, quelque chose de un, un projet éditorial assez assez exceptionnel effectivement de d'être euh, comme ça, d'avoir cette chance d'être euh, publié en en même temps euh, dans, dans tous les dans tous les pays parce que c'est pas c'est pas le livre qui a été notre bande dessinée n'a pas été a été euh, édité en France mais d'habitude euh, après il y a un succès et puis alors euh, les, les les, les traductions qui les, arrivent, là, ça a été. Les, les ça a été arrivent. Là, là c'était déjà en amont, euh, en même temps. Donc, euh, il a fallu penser euh, à l'écriture à et au dessin euh, en amont, euh, en, en pensant à tous ces euh, marchés potentiels. Et c'est pour un souci de, de lisibilité justement que vous avez décidé de, de mettre en scène Yuval, euh, de faire en sorte qu'il qu apparaisse. Je pense à d'autres récits documentaires ou de reportages où les dessinateurs, les dessinatrices se, se mettent en scène à la rencontre des, des, des gens. En l'occurrence, souvent, c'est pour aussi assumer une subjectivité et l'idée qu'on ne sera pas justement exhaustif puisqu'ils nous prennent la main et on est à leur côté pour, pour découvrir les univers qui nous font découvrir. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix Ça a été le fruit de, de longues discussions c'est apparu comme une qu'il fallait qu'il qu apparaisse puisqu'il vous accompagnait dans, dans, dans cette adaptation C'est apparu comme une évidence parce que... Alors, c'est vrai que ce n'est pas l'idée la plus originale et, et souvent, c'est assez, assez casse-gueule comme, comme procédé. Euh, mais en fait, euh, je savais euh, aussi que là, on était sur... Euh, euh, on est aussi sur 1000 pages pour, pour faire... je suis abonné au livre de 1000 pages et euh, il fallait faire ce euh, il, il fallait trouver des, des idées différentes euh, il, il, il fallait faire évoluer le narratif en fait et, et, euh, et donc euh, et surtout euh, éviter euh, le, le, le sacré euh, carton off, Carton off image euh, qui, euh, auquel on n'échappe pas évidemment, il y en a dans le livre, euh, mais euh, il fallait euh, essayer de, de, les, de les, les éviter le plus possible et d'incarner le, le texte en dialogue. Et, euh, et donc il fallait, et j'ai pensé vraiment à, à j'ai dit à Yuval, bon, il faut il t'incarner. Faut et et, et euh, au début, il ne voulait pas, il était, il était contre euh, cette idée. Parce que euh, enfin, c'est assez compréhensible, parce que euh, le livre Sapiens de Yuval, qu'est-ce que c'est Il n'y a, a qu'à voir les notes de bas de page et euh, la bibliographie de ce livre pour le comprendre. En fait, c'est une synthèse de tous les ouvrages que Yuval a, a lus sur la question et il agence des idées et, et euh, les dernières recherches historiques. Euh, anthropologique et euh, scientifique sur, euh, sur la question. Et donc, en fait, euh, il dit, euh, je, euh, si on me montre moi, euh, je vais je, je, ben, un peu tirer la couverture à moi et tout ça, il n'avait pas envie de ça, ce qui était tout à fait incompréhensible. Et là, je lui ai dit, ben, écoute, alors on va euh, incarner d'autres, tu vas être entouré d'autres personnages. Et euh, si bien que c'est un travail assez complexe pour moi parce que, euh, Yuval qui, à la base, est un personnage, euh, un, un, dans la vie, il est, il est historien, historien même médiéviste, donc euh, euh, rien à voir avec ce que nous parlons pour le moment dans ce premier tome sur, euh, évidemment, la, la, la préhistoire. Et, euh, et donc, en fait, Yuval euh, euh, bah, est une sorte de personnage un petit peu de, de, de monsieur loyal qui, qui, qui, qui, qui emmène le lecteur... Euh, mais qui s'efface assez vite pour donner la parole à d'autres. Yuval va parler finalement que de faits purement historiques, mais on a un professeur qui est un théologien, qui est un, un, un, un, un, un protestant. Il y, a un, il y a une scientifique euh, qui, euh, qui est Sarah Swati, qui est, qui est une, une, une une, une, une scientifique indienne, il y a un, un, même un super-héros qu'on a appelé Docteur Fiction, qui, qui, qui est euh, un personnage qui va raconter euh, euh, tout ce qui est, euh, enfin, la, la, la, les, effectivement, les, les fictions euh, que, les, que les, les sapiens vont, se, vont imaginer. Et, euh, et donc, en fait, chaque, euh, chaque fois, moi, je vais essayer d'attribuer euh, euh, chaque partie de, de texte euh, à la personne de référence. Quand, quand une phrase parle de biologie, eh bien, euh, c'est ce personnage-là qui va, qui, va, qui, qui va diffuser cette. Euh, ce qui est très compliqué, parce que évidemment, euh, Yuval, dans ses phrases peut, avoir, peut parler de théologie, de biologie et d'histoire dans la même phrase, et donc c'est un vrai casse-tête. Mais euh, c'est euh, ça aussi. Jeu et le, et le, et le, le pari du, euh, du projet. Vous réussissez à dormir quand même un tout petit peu avec tout ça <rire> euh, Oui, euh, mais c'est assez compliqué effectivement parce que euh, je, je n'aurais je jamais imaginé qu'un scénario puisse euh, me, me prendre euh, autant, de, autant de temps. Euh, c'est euh, vraiment euh, surtout quelque chose qui est déjà écrit et qui en fait à la base n'est que... Euh, n'est euh, censé qu'être une, une transposition. Euh, mais, euh, et, et, euh, parce que c'est ça aussi le, le, le but du jeu, c'est de, de ne pas réduire euh, le texte original. Et, et je pense qu'il n'y y en a pas beaucoup en fait, encore, je pense, des livres de sciences humaines euh, qui sont transposés euh, tels quels. Euh, et, euh, et dans leur intégralité. Je, je pense que c'est euh, quelque chose qui est euh, assez euh, euh, encore assez rare et qui et qui j'espère va, va se développer. Et d'ailleurs, je pense que l'étape prochaine que, que, que nous allons euh, que nous allons voir, c'est que de grands intellectuels euh, vont euh, commencer à écrire directement pour euh, pour le pour la la euh, pour la bande dessinée. On l'avait déjà fait dans la petite bibliothèque des Savoirs avec euh, Christian Rosset qui a fait un livre sur le minimalisme avec euh, Jochen Gerner et euh, le texte que Christian a écrit, euh, c'est un essai qu'il qu qu qu n'avait pas écrit à l'avance, qu'il n'avait pas de notes à l'avance et c'est d'ailleurs un titre que j'aime que, que beaucoup parce que c'était euh, une approche du minimalisme mais dans dans toute sa diversité, c'est-à-dire autant dans l'architecture que dans la bande dessinée, que dans, que, que, que dans la peinture, que dans la musique. Et, euh, et à ma connaissance, enfin on a cherché, euh, il n'existait pas encore d'ouvrage qui euh, aborde le minimalisme de façon euh, globale. Euh, et, euh, et donc euh, Christian a, a écrit un, un, un essai comme ça, euh, directement pour, pour la bande dessinée. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose, une évolution que j'espère que, que, que l'on va, va voir. On va avoir des, des, des philosophes qui vont se dire, ah bah ben, tiens, ça, ce sujet-là, euh, en fait, je, il, faut, il faudrait que je trouve un dessinateur et qu que je le développe directement en bande dessinée. J'espère je je qu'on prouver... qu ira vers quelque chose comme ça. Oui, ben on on, on le voit, on le voit, on le voit venir effectivement. Et puis, euh, d'abord, il y a une dimension euh, qui est toujours importante malgré tout, qui est la dimension économique. C'est à dire dès lors que dans le dans ce qu'est actuellement la façon dont les livres se vendent, la visibilité qui est donnée à la bande dessinée est telle qu'effectivement. Un certain nombre d'auteurs, ce qui est parfaitement compréhensible, se disent que c'est l'occasion de donner une visibilité plus grande à leurs écrits. Après, je pense que par exemple, le travail que fait la découverte autour de l'heure actuelle, l'histoire de dessinée de la France, elle est complètement dans, dans ce que dit David van der Melen. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce sont des historiens spécialistes de la période, mais qui vont néanmoins produire un contenu spécifique et ce qui est très impressionnant de cette histoire que moi je trouve plutôt très réussi c'est à quel point elle est comme et l'histoire maintenant c'est-à-dire un récit et une historiographie c'est-à-dire qu'elle a réussi dans le même mouvement à rendre compte de ce qui en tout guillemets s'est passé dans la, dans la logique du récit historique et en même temps de dire quelles sont les, les difficultés, les discussions actuelles sur la question de la renaissance, du Moyen-Âge, etc. Puis, le, la série s'était même ouverte sur un livre entier sur le roman national mmh. et sur est-ce qu'il y a un roman national, pourquoi, comment, comment ça se construit, etc. Le tout avec une espèce de promenade assez folle. Euh, assez, assez folle. Detienne Davodeau, Détienne que, tout, à tout à fait, David voilà, où il y avait le transport du, du, du, du, du, du cercueil de Pétain à travers la France euh, en figure de qu'est-ce que c'est que le roman, le roman national. Et là, typiquement, on est sur un ouvrage de création pure. C'est-à-dire qu'on imagine, quand on pense à ce qu'on a pu connaître dans les années 60, 70, de ce qu'étaient les histoires de France dessinées, là, pour le coup, qui étaient vraiment des livres d'images. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il fallait que la représentation d'Alésia ressemble non pas à éventuellement ce que ça aurait pu être, mais elle devait ressembler à la représentation d'Alésia issue du 19e et de la peinture pompière. Donc, c'était complètement autre chose. Là, on a tout ça, est, entre guillemets, effacé. Et effectivement, là, on est sur, à la fois, je trouve, parce que c'est le choix que fait la découverte, le, on va dire le, le, le meilleur de ce que la bande dessinée a dans sa génération actuelle de, de, de gens très inventifs et très différents graphiquement, des gens qui sont plutôt du côté du réalisme, des gens qui sont du côté quasiment de l'abstraction et en même temps adossés à savoir tenus par des historiens eux-mêmes. Et donc c'est absolument passionnant comme aventure intellectuelle. C'est passionnant et c'est aussi... Euh parfois, euh, je crois savoir, assez éprouvant pour les dessinateurs et les dessinatrices. Justement, on évoquait tout à l'heure euh, l'écriture même de, euh, voilà, des, des, des chercheurs, des historiens, ne sont pas des scénaristes de, de bande dessinée. Ce n'est pas forcément toujours euh, évident, mais en tout cas, effectivement, c'est une réussite dans le cadre de la découverte et euh, les albums qui sont publiés, qu'on vous encourage tous euh, à aller découvrir, sont, sont extrêmement, euh, extrêmement réussis. On, on parlait tout à l'heure de, de, de la figure de l'auteur euh, qui apparaît euh, dans la bande dessinée. Euh, la Slimani, on peut vous voir d'ailleurs dans, dans la bande dessinée avec euh, Laetitia, Corinne. vous apparaissez. C'est vrai que c'est aussi une main tendue, je trouve, aux lecteurs, souvent dans, dans les ouvrages. C'est-à-dire que d'un seul coup, on sait avec qui on est et on est aux côtés euh, de, de, de, de la scénariste ou du, du scénariste. Euh, ça, ça a été une évidence là aussi, euh, comme pour euh, Yuval, où rapidement ça s'est mis en place, même s'il lui a eu quelques hésitations. Est-ce que vous avez eu quelques hésitations à apparaître dans, dans cette bande dessinée Ou est-ce que finalement, on vous a dit, mais oui, effectivement, c'est la meilleure façon de prendre la main à mes lecteurs non, non, il n'y avait pas d'hésitation, parce qu'au contraire, il y avait deux choses qui étaient importantes. La première, c'était de montrer que ce n'est pas un hasard si ces femmes m'ont parlé à moi, parce que j'étais, à ce moment-là, une jeune femme écrivaine, romancière, qui avait publié un roman sur la sexualité qui avait un peu choqué au Maroc, en tout cas interpellé, étonné les, les gens, et que donc les gens me reconnaissaient, les femmes me reconnaissaient. Et donc elles disaient, ah, vous êtes Leila Simani, donc je peux vous parler. Je sais que vous allez me, me comprendre. Et ensuite, il y avait le, le désir de montrer ce que c'était tout simplement d'être une femme dans l'espace public qui va se promener pour aller rencontrer d'autres femmes à qui elle va demander de parler dans, avec une certaine liberté. Donc montrer que bon, bah, on rentre dans des lieux, on se cache dans des endroits, qu'il y a des contextes particuliers dans lesquels la, la parole d'un coup peut se, peut se délier. Et puis tout simplement, qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans des endroits où parfois on ne veut pas de vous Donc elle dessine par exemple ces bars de, de Tanger qui sont des bars où il n'y a pratiquement que des hommes et des prostituées. Et d'un coup, nous, on rentre dans ce bar et on y était effectivement avec la, la dessinatrice parce qu'elle voulait voir à quoi ça ressemblait avant de, de le dessiner. Elle n'était jamais allée dans ce genre de lieu. Donc je lui ai dit, bah, écoute, je vais t'emmener. Et c'est vrai qu'on avait envie de dessiner l'incongruité en fait, de notre propre présence et à, à quel point parfois c'est difficile d'aller récolter une, une parole, une, une, une information. Et Laetitia avait aussi une grande curiosité de, euh, du Maroc, elle voulait comprendre cette société, elle voulait rentrer dans, dans, dans les lieux. Donc évidemment, comme j'étais sa guide, ça lui a paru tout à fait naturel de, de me dessiner dans, dans ces endroits-là. C'est vrai que dans de, de nombreuses bandes dessinées, notamment les bandes dessinées les plus enfin vraiment documentaires, reportages, on, on accompagne et souvent quand c'est aussi les, je le disais, les dessinateurs ou les dessinatrices qui sont ce qu'on appelle auteurs complets, c'est-à-dire qui, qui écrivent et, et dessinent le, le récit. Il y, y a cette idée aussi, je le disais tout à l'heure d'assumer une subjectivité. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand c'est de, notamment des sujets complexes, c'est de dire, bah oui, forcément, on ne va pas parler de, de tout, mais voilà quel a été mon parcours, voilà les personnes que j'ai rencontrées et vous allez me suivre un petit peu pas à pas dans, dans cette aventure. Mais de toute façon, pour, pour, pour nous, pour, même pour le, le prix du livre du réel, hors de la bande dessinée, euh, c'est presque une donnée euh, obligatoire. C'est-à-dire que dans la, dans si on veut faire des genres, des sous-genres, etc., cest l'idée que le narrateur ou l'auteur soit présent dans l'enquête qu'il mène, mais en tant que, que personnage, où, euh, il montrait qu'effectivement, la façon dont se construit un savoir ou un reportage ou un documentaire, inclut la façon dont effectivement, c'est tout à fait ce que dit euh, l'Ela Slimani, dont la formation a été récoltée. C'est-à-dire comment, pourquoi on est là à ce moment-là, qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce que notre interaction produit avec les autres. Effectivement, ce n'est pas simplement comme euh, ça, on a appris des choses et puis tiens, on va vous raconter ce qu'on a appris. Et donc, c'est vrai pour l'ensemble le, des, des livres qu'on a pu primer. C'est vrai aussi euh, sur la bande dessinée. Et effectivement, je pense que c'est important. C'est aussi une façon euh, intéressante à la fois, comme vous dites, d'évoquer la question de la subjectivité tout en écartant raisonnablement la question autobiographique, qui a été, on va dire, un peu aussi l'un des courants intermédiaires ou tournant des années 90-2000 en bande dessinée, qui a été la découverte de la bande dessinée autobiographique puis qui a maintenant un peu reflué. Là, on est sur autre chose. L'auteur est présent, mais il est présent en tant qu'auteur, mais en tant qu'auteur... Vers un horizon qui n'est pas lui-même. Ça, qui, je pense, est effectivement important dans aussi le, le souhait qu'ont les gens d'apprendre de, de, des choses ou de découvrir des choses ou de comprendre des choses grâce à la bande dessinée. Et après, effectivement, c'est une, une médiation qui, euh, je pense, participe du fait que la bande dessinée est réflexive. Et elle est dans les deux sens du mot, c'est-à-dire à la fois, effectivement, elle fait réfléchir et en même temps, elle organise la présence de l'auteur dans la bande dessinée. On a un petit peu répondu à la question euh, tout au long de, de cette discussion, mais euh, en, en, en passant en revue vos, vos différentes lectures de, de, cette, de ces dernières années, euh, vous diriez qu'on peut aborder absolument tous les sujets euh, en bande dessinée, que ça permet aussi justement de, de pénétrer dans, dans des lieux euh, qu'on ne, qu ne connaît pas, que ce soit en tant que, que lecteur, en tant que, que citoyen. Euh, tout à l'heure, juste avant cette rencontre, on abordait, euh, voilà, on parlait de, de nos lectures récentes et de quelques albums qui nous faisaient justement entrer dans, dans des lieux qu'on ne connaissait à absolument pas et euh, le, le fait que c'était vraiment une spécificité liée à la bande dessinée, on revient finalement à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais le fait qu'un dessinateur ou une dessinatrice de bande dessinée se fait rapidement oublier en fait euh, dans, dans un coin, c'est ce que montre très bien d'ailleurs Mathieu Sapin quand il va euh, dans les couloirs de l'Elysée ou qu'il est dans, dans des meetings politiques où on lui livre des choses parce que les gens oublient complètement qu'il est dans un coin parce qu'il y a un côté, il y a un côté sympa du dessinateur ou de la dessinatrice qui est en train de, de, de dessiner. Mais, mais voilà, euh, par rapport euh, euh, à ce prix euh, du livre euh, du réel, par rapport à ce qu'il va englober, par rapport à toutes les publications qu'il qui y a pu avoir, euh, vous diriez que vraiment, aujourd'hui, par la bande dessinée, on peut, on peut absolument tout traiter ah oui, il n'y a, a, a, a pas de limite, enfin, d'autant moins qu'effectivement, euh, il n'y a pas de limite matérielle à, à, à, à la réalisation, si ce n'est le temps, le travail et la sueur considérable que cela demande. Mais euh, non, non, tous les, tous les sujets sont possibles et puis on, ils existent si déjà. Si des sujets de 1000 pages, il faut les confier à David. Voilà, David il ne prend que les sujets de 1000 pages. Mais aussi bien, aussi bien effectivement, euh, des choses très, très euh, techniques, très pointues, très érudites, que, effectivement, des choses beaucoup plus, euh, entre guillemets, euh, triviales. Mais on voit l'un des grands succès. Alors, je suis désolé, là, le, le titre des autres. Les, nom des auteurs m'échappent aujourd'hui, mais le, les algues vertes, euh, c'est typique, c'est absolument passionnant. C'est d'abord euh, c'est un album magnifique graphiquement euh, sur une enquête sur les algues vertes qui aurait pu faire l'objet d'un reportage et qui a fait l'objet d'un reportage par ailleurs. Et là, quand vous le lisez, vous comprenez pourquoi. Enfin, sans que vous compreniez vraiment véritablement pourquoi, mais vous voyez bien que vous comprenez quelque chose que vous n'aviez pas compris jusqu'alors. En tout cas, moi, c'est mon cas euh, et qui est vraiment une logique très différente. Par exemple, si on prend le, le, sur le cas du, du manga documentaire. Euh, le, le manga dont on a, même si la France publie énormément de mangas, euh, on a quand même, c'est infinitésimal par rapport à ce qui se fait au Japon. Il y a une tradition euh, au Japon qui est vraiment le manga pour tout. C'est le manga pour faire la cuisine, c'est le manga pour ranger sa maison, c'est le manga, et l'adaptation de tous les grands classiques de la littérature où, des sciences humaines, c'est-à-dire vous avez le capital en manga, alors qui pour le coup a même été traduit en français. Il y en a deux. Mais voilà, <rire> voilà il, a été, il a été traduit en français avec d'autres. C'est une autre, là, c'est un peu une autre logique que celle qu'on évoque là, me semble-t-il. C'est-à-dire que là, on rejoint plus un peu marabouflage avec l'idée qu'il euh, faut un livre pour nous aider à faire aussi bien planter un clou que faire une omelette. Là, l'horizon de, de ce qu'on qu peut appeler la bande dessinée du Ray, il n'est pas véritablement là. Il est quand même sur l'idée qu'effectivement, il y a une démarche à la fois artistique et d'investigation et c'est l'articulation des deux qui produit quelque chose. Avec, on le citait tout à l'heure, des revues qui sont moteurs, puisque Les Algues Vertes, c'est une coédition de, de la revue dessinée, la revue dessinée qui, qui a maintenant un, un petit frère ou une petite sœur, une revue petite sœur qui est Topo, tout qui s'adresse aux moins de, de 20 ans, où là aussi on est dans, dans des récits qui ne prennent pas forcément, justement, parce que tout, toutes les histoires ne, ne, ne, peuvent, ne se racontent pas en 1000 pages ni même en 80 pages d'un album de bande dessinée. Donc c'est vrai que ces revues sont particulièrement intéressantes et utiles de ce point de vue-là, puisque ça permet justement de, de raconter des choses plus ramassées, euh, qu'il qu est utile de découvrir. D'ailleurs, Topo, c'est pour les moins de 20 ans, mais je crois savoir que c'est aussi beaucoup les parents euh, qui abonnent les enfants et qui derrière euh, la lisent parce que les, les reportages sont, sont assez formidables. Oui, alors topo, je pense que avec la revue dessinée, donc on, euh, David a évoqué tout à l'heure, les, les, les grands ancêtres, euh, même s'ils ont une quinzaine d'années, que sont euh, six mois, enfin 21 en l'occurrence. Euh, Topo c'est moi je pense l'une des plus belles réussites même intellectuellement euh, de ce qu'on peut produire à la fois du niveau de ce qu'on peut proposer à des, à des adolescents euh, parce qu'il y a des sujets parfois très compliqués sur la question par exemple, très spécifiquement de la place de la femme en Corée du sud et pourquoi est-ce que euh, il y a une place très particulière très spécifique moi j'ai vu effectivement en l'occurrence des, des jeunes enfants que je connais bien de, de 12 ou 13 ans lire ça et, euh, et commence à susciter chez eux des questions et j'aurais pas eu d'équivalent à leur proposer -à on veut bien leur faire lire un article du monde diplôme si vous voulez, mais ça aurait été compliqué de trouver un support pour leur dire, voilà, regarde, intéresse-toi la situation des femmes en Corée du Sud. Et là, la façon dont c'était proposé fait que ça a fonctionné et que ça provoque ce que ça doit provoquer, c'est-à-dire de la question, du débat, de la réflexion, etc. Et donc ça, c'est assez, assez impressionnant. Et, il y a, et là, pour le coup, je pense qu'il y a un travail de densification du savoir, dans le cas de Topo particulièrement, puisqu'on est sur des BD qui font... Je pense 10, 15, 20 pages au maximum. Donc c'est quand même, on est un peu en dessous des 1000 pages. Euh, c'est très, très impressionnant. Et, et puis aussi, c'est, je pense, intéressant dans la mesure où c'est beaucoup de jeunes dessinateurs. Je pense que c'est la fonction des revues, comme ça l'est, si l'on veut, pour les, les auteurs de nouvelles aux états unis euh, La fonction de ces revues, c'est aussi de permettre à ces, ces, ces jeunes-là de, de, de dessiner avant l'album. Donc Vous l'avez compris, on vous recommande... Topo, chaleureusement. Merci à vous, merci à tous les trois. Pierre, on va suivre bien évidemment cette nouvelle édition du prix du livre du réel, avec donc l'apparition de cette catégorie bande dessinée. Leïla Slimani, à main nue, c'est publié aux Arènes avec Clément Houbrury, le, le premier tome qui sera suivi d'un second volume cette année euh, oui, à la rentrée. À la ouais. rentrée, parfait. Merci beaucoup. Et David, bien sûr, Sapiens. Euh, le premier tome est également euh, publié. C'est chez Albin Michel avec Daniel Casanave à partir euh, du, du, du livre, une adaptation de Yuval Noah Harari, que j'ai réussi à dire du premier coup et en entier pour terminer. Ouais. C'est parfait. Merci euh, à tous les trois. Merci à vous euh, de nous avoir suivis en ligne. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous.